Depuis des dizaines d'années et euh, le cheval c'est pas un joujou, c'est pas un toutou, euh, il faut le... Il faut... allez, et on les reverra cet après-midi, je le rappelle au public, à partir de 15h pour un défilé qui circulera dans tout le centre-ville de Voilà. Si vous avez envie de les remercier en les applaudissant, ça leur fera plaisir. N'hésitez surtout pas. Vous avez les chevaux claircissent et deviennent gris. Alors, pour ceux qui ont un peu l'œil et l'habitude de.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 Quand on voit la robe, on peut confondre. Mais le ouais, je rentre actuellement sur la piste, on va les mettre face au public. Hein Tiens, viens, viens, viens plutôt là. Hein Attends, vais... voilà. Après, voilà, vas-y. Le... voilà, tête au public, voilà, très bien. À côté et on enchaîne avec les doigts. Pas toujours aussi grand effectivement que le coq, mais ils sont très gentils. Col et... et la bride en cuir blanc. Voilà, merci à ces trois heures, on les reverra tout à l'heure. Et tout le début à 15h, euh, un grand défilé dans le centre. Euh... On les adore, on... Ah, on les adore, vraiment. Les... Voilà. les ânes et les ânes. Alors, pas battu, non, non, madame, batté. Vous connaissez l'expression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 dont deux bébruns, quasiment bébruns, vous voyez les deux derniers, sont on va les arrêter, Maud. la robe alzane, crin queue et robe de la même couleur, le cheval alzant, et puis les autres, surtout les moussus, sont bébruns, ceux qui sont vers moi sont presque noirs, donc les chevaux, rassurez-vous, il n'y a pas de souci, je peux la toucher derrière moi, je ne fais pas ça pour les vendre. Ils sont à la maison avec moi. celle-là Elle est née à la maison. Et heureusement qu'ils n'ont pas de raisonnement abstrait. En tant que gibier, à côté du chien qui était un prédateur, on ne va pas aller plus loin. Mais s'ils avaient un raisonnement abstrait, qu'est-ce qu'ils se diraient